Présentation, déclaration de député, déclaration de, de Bruce Grey owen Sound. Je veux reconnaître le mois de l'histoire des Noirs de mes commettants de la circonscription de Bruce Grey owen Sound. Certains des pionniers qui sont arrivés dans notre circonscription étaient nouveaux au Canada et d'autres y de, étaient depuis toujours. À Owen Sound, les, beaucoup de Noirs se sont installés dans un petit village pour s'installer alors qu'ils ont dû faire un long voyage vers leur liberté, à partir du sud des États-Unis jusque chez nous. Et ensuite, les gens se sont promenés encore plus loin, plus profondément dans l'Ontario, ou plutôt ce qui allait devenir l'Ontario. Un jeune homme a été capturé dans les, dans la, au cours de la guerre de 1812. Après avoir été 12 ans comme, comme esclave, il est déménagé à Sound où il a vécu une longue vie. Et Paul est décédé au, euh, en 1900. Et le, il y a aussi eu le premier euh, avocat noir euh, du comté de Bruce qui est né dans notre circonscription. Il est décédé en 1978 et il a laissé ses propriétés foncières à l'université. Dans ma circonscription, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs depuis très longtemps, de l'émancipation jusqu'à nos jours. Avec la Confédération, j'invite tous les députés de nous se joindre à Owen Sound et au musée et archives Owen Sound, où nous célébrerons le 150e anniversaire. D'autres déclarations, députés. Députés de Windsor West speaker it is my pleasure to rise today Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole et de parler d'un sujet très important, c'est-à-dire nos actifs publics. J'ai eu la possibilité récemment de visiter une école de ma circonscription avec des membres de la CEFPO et nous avons été à l'école pour parler de la campagne We Own It. C'est à nous. J'aimerais commencer en remerciant Rob Wilson qui a organisé le tout avec la CEFPO, George McRae. Amanda Peacott, Sue Fairweather, Fair Jen Wilson, une adjointe à l'éducation à l'école de Westgate, Mike Roth, qui en est le directeur, et Deborah Lafarette, qui est aussi adjointe à la direction. La campagne a été de l'avant et a donné la possibilité aux jeunes d'écrire sur ce qu'ils croient être si important dans les services publics. Je ne peux lire ce qu'ils ont euh, écrit parce que je n'en ai pas le temps, mais ils ont parlé de l'importance de notre système de soins de santé, de nos infirmières, de nos médecins, des euh, travailleurs de l'éducation, de notre système d'éducation et de respecter les travailleurs de l'éducation. Et je veux parler de Gavin qui a écrit, je crois que l'électricité est le plus important parce que 600, si nous ne l'avions pas, nous serions dans le noir. Il est en quatrième ou cinquième année. Et il reconnaît déjà à quel point l'électricité est importante dans notre circonscription. Député de Davenport, au cours de la pause d'hiver, je me suis joint à plusieurs députés de tous les côtés de la Chambre afin de trouver l'effet euh, qui a été tenu par le Centre d'affaires israélite et, euh, ju et juives de Toronto. Comme vous le savez, M. le Président, en Ontario et l'Israël ont toujours eu une amitié spéciale. En fait, l'an dernier, la Première ministre s'est promenée en Israël et dans le Moyen-Orient pour une mission de commerce qui nous a amené 44 nouveaux accords de commerce et plus de 180 milliards de dollars, millions de dollars en investissement. Nous continuons à renforcer la relation que nous avons avec nos amis israélites. Et plus important pour moi, à D'avoir visité les sites saints de la chrétienté, je suis aussi allée au, mémo, la, au monument pour l'Holocauste et nous avons vu ici la décision de survie qui a été prise par cette culture. On se rappelle ici de, du sacrifice qui ne sera jamais oublié au cours de notre travail, de notre voyage de huit jours. Nous sommes allés à Tel Aviv, à Jérusalem, nous avons vu plusieurs monuments historiques et j'aimerais remercier notre guide. Liana Rodstein, qui a été en mesure de nous donner un contexte et d'expliquer l'importance des sites incroyables que nous avons visités. J'aimerais aussi remercier Maddy Murai, Sarah Lafton de Cija pour euh, leur travail et d'avoir fait partie de cette expérience de travail, ainsi que Rachel Kircha de CGPAC pour euh, avoir pris le temps de nous rencontrer. J'ai de retourner à Israël. Merci. Député d'Elgin Middlesex-London, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter DJ Kennington. DJ est un commettant à moi et travaille dans l'automobile. C'est le premier Canadien à avoir conduit le, le Daytona 500 et, et dimanche, euh, j'ai été malheureux de voir qu'il était coincé dans un accident de 16 de, de euh, voitures. Ça a été un gros accident qui n'était pas attendu. Et peu importe ce que, ce qui, le résultat de dimanche, il nous a rendu fiers Kennington est, le plus, est, 13, est un Canadien à honorer et il fait partie des huit seuls Canadiens qui a fait partie du circuit. C'était la course de sa vie. La première euh, était euh, en, à Phoenix lorsqu'il a eu euh, atteint le 35e rang. Et il fait partie de plusieurs euh, Com de, il a fait partie de plusieurs compétitions. Il a gagné deux championnats canadiens et nous avons bien de le voir au, au Delaware le 3 juin. DJ, tu nous as rendu fiers et je sais que moi ainsi que des milliers d'autres à Saint-Thomas, au comté d'Elgin, crierons pour toi, DJ, vous avez montré que tu avais ta place au Daytona 500. Déclaration de député, de de very J'aimerais partager un exemple très difficile, mais réel, de ce qui se passe lorsque le ministère de la Santé gèle les fonds au cours de 40 ans. Ce qui se passe, c'est que les hôpitaux doivent prendre des décisions très difficiles afin d'équilibrer leur budget. À Sudbury, l'hôpital a dû prendre la décision difficile de donner son service de nettoyage hors de la région. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 42 personnes perdront leur emploi. Ça signifie que 1,3 million en euh, revenus seront perdus de, circons... de notre région et l'impact économique sera de 6,5 ,5 millions de dollars en perte économique à la région. On parle ici de dollars, mais qu'est-ce qu'on peut dire des 42... des 42 employés du service de nettoyage? La majorité de... de ces employés sont des femmes. Elles ont entre 40 et 50 ans. Elles perdent un bon emploi avec des avantages sociaux. Sudbury a l'un des plus hauts taux de chômage au Canada, de la région. Et l'avenir pour ces femmes est très, est très difficile, sera très difficile. 90 des résidents de notre hôpital a dit, dit qu'ils sont contre cette décision et veulent que les emplois demeurent locaux. Voilà la perception de l'hôpital, des résidents. Peu importe à quel point les soins sont appropriés, les levées de fonds seront plus difficiles et rien ne de bon n'en ressortira. Le ministère de la Santé devrait être là pour améliorer la santé de nos collectivités, mais par leurs actions, ils ont fait exactement le contraire. Les travailleurs du nettoyage à Sudbury paient le prix pour de mauvaises politiques libérales, perdre leur gagne-pain, et ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. Député de Kitchener-Centre, merci beaucoup récemment, mais comme dans mon bureau, de circonscription, nous avons tenu notre troisième événement à la de patinage pour la journée de la famille. Nous avons une participation incroyable, 500 personnes s'y sont présentées et cette année, nous avons triplé notre demande de biscuits, mais nous en avons quand même manqué. Beaucoup apprécient cet événement gratuit au cours de le, du jour de la famille. C'est de l'exercice pour, pour certaines personnes et pour d'autres, c'est une façon de se sentir canadien. Une femme de 40 ans s'appelle De et est, est immigrée de la Colombie. C'était la première fois qu'elle patinait. Les frères Abraham et Ibrahim, euh, Mohamed et Ibrahim plutôt, sont des immigrants syriens qui sont arrivés sur la glace pour la première fois. Vous savez, je suis l'enfant d'une famille immigrante qui sont arrivés d'Italie, et à huit ans, j'ai demandé à, à, à ma mère d'avoir une paire de patins. Elle m'en a acheté une à une vente de garage pour 25 sous. Nous avons vu une belle journée. Nous avons appris à patiner pour certaines personnes. Et vous savez, c'était la première fois que je me suis sentie Canadienne. Ce sont des activités telles que celles-ci qui créent vraiment de bons, bons souvenirs, qui nous dureront toute notre vie et qui nous enseignent la valeur de l'exercice physique. Encore une fois, j'ai été très heureuse de tenir un événement aussi bien réussi j'ai bien de me lasser les patins l'an prochain. Et j'espère que l'an prochain, nous aurons assez de biscuits pour tout le monde. Député de leeds merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole pour le village de Westport euh, qui est dévasté. La collectivité, euh, ils ont demandé des fonds d'infrastructure et ça a été refusé. C'est le 3e février de suite où on refuse de donner de de, des fonds pour régler, entre autres, les problèmes d'aqueduc. Je ne peux mettre l'emphase à quel point ce projet est important, non seulement pour l'avenir du village, mais pour la santé publique et pour l'environnement sur le canal Rideau qui est un patrimoine historique selon l'UNESCO. On parle ici de problèmes d'infrastructures de, de grande magnitude. Et vous savez, là-bas, on est tellement fiers, on est fiers du maire à quel point ils se sont défendus au cours de cette crise. On a donné, une, nous avons eu une campagne pour lever des fonds pour le village. On a levé plus de 150 000 dollars en fonds pour aider une, à construire une nouvelle usine de traitement d'eau. On montre ici que Westport n'attend pas que les autres règlent leurs problèmes. Ils font leur part, mais ne peuvent faire concurrence avec un projet qui coûtera des multimillions de dollars. Les fonds existent pour que des projets tels que celui-ci se réalisent et je demande au ministre des Affaires municipales, de l'Agriculture et de l'Alimentation de revoir cette mauvaise décision. Venez Westport, voyez ce que font les résidents et euh, aidez-les. Député de Brampton-Ouest, merci beaucoup, Monsieur le Président. Brampton est l'une des euh, villes qui croient le plus rapidement au Canada et ainsi nous avons besoin de services essentiels. Les soins de santé sont évidemment au haut de la liste. Le système de soins de santé a ouvert un nouvel hôpital dans notre région. Étant donné la croissance rapide, cet hôpital a fait face à beaucoup de pression. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avions besoin d'une nouvelle installation de santé. C'est pourquoi le 7 février de cette année, le gouvernement a ouvert les portes de nouveaux centres d'urgence au Centre de Peel pour la santé et le bien-être intégré. Cette installation voit un personnel de médecins formés et il est là pour les maladies qui ne menacent pas la vie. Aucune référence est nécessaire, aucun rendez-vous n'est nécessaire. Et ça allège grandement la pression de sur l'hôpital. Il est ouvert 365 jours par année, de 8h à, 20, à 22h. C'est une belle stimulation pour notre collectivité. Et j'ai bien hâte que nous ouvrions les portes de l'installation entière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'autres déclarations, députés Député de Huron-Bruce. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un autre natif de Huron-Bruce, Janet Acker, qui a été élevée à Exeter et qui a été nommé pour l'Ordre du Canada aujourd'hui. Un, un ordre, cette année plutôt, un ordre qui a été créé en 67, qui re reconnaît le dévouement à la collectivité et les différentes réussites de personnes, de, de Canadiens. Cette année, la cérémonie coïncide avec le 105e 150e anniversaire du Canada, mais aussi le 100e anniversaire de droit de vote pour les femmes. On a vu ici le paysage politique changer grandement depuis, elle a été députée ici entre 1995 et 2003. Ses services parlementaires étaient ministère, entre autres, des services communautaires et sociaux, ministre de l'Éducation ministre des Finances. Elle était essentielle afin d'avoir différentes lois entourant l'éducation qui s'assure que nos écoles soient sécuritaires pour les élèves et qui nous donnent de bonnes pratiques d'éducation. Utilisant son expertise, elle a présenté un budget équilibré qui a établi notre province sur la voie de la croissance économique. Dans un article dans le l'Ajax News Advisor, elle a partagé sa pensée sur le fait qu'elle qu est récipiendaire de cet ordre. Elle dit qu'elle est très humble d'avoir été considérée puisqu'elle elle fait Merci. concurrence à beaucoup d'autres gens qui ont fait de grandes réussites.